Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 217 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Call of Duty Modern Warfare 2 Et c'est parti pour continuer notre belle saga Call of Duty Donc euh, Modern Warfare 2, bah, la suite logique de Modern Warfare en fait Mais il euh, y a eu, bon entre temps, un... entre temps on a eu euh... Merde comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, celui qu'on vient tester <rire> J'ai des trous de mémoire assez incroyables Alors euh, c'est parti quand même pour Modern Warfare 2 euh, For the record je vous laisse la petite cinématique en intro. C'est le bleu, chef. Soup C'est quoi ce nom à la con On ne laisse pas tomber nos amis. Allons-y. Zakaev. Yémon Zakaev. Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Et quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, Sergent Follet Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. Oui, donc voilà, j'ai eu le temps de réfléchir, donc oui, c'était euh, World at War, euh, celui qu'on quand même tu sais, je suis complètement bête. Euh, donc, c'est parti, donc celui-là, oui, donc, je disais, c'est la suite logique de Modern Warfare, euh, tout court. Donc, euh, c'est parti, alors là, on est dans une sorte de terrain d'entraînement, on va pouvoir euh, montrer au bleu comment on se bat. Donc, voilà, c'est à nous de jouer. Ah, par contre, il faut que je touche sans mon, sans mon viseur, donc voilà, hop. C'est, euh, voilà, donc non, je vais pas inverser les commandes. Euh, comparé à d'autres jeux où c'est que, euh, ils s'en foutent un peu du viseur. Même s'ils vous le disent, euh, voilà, testez sans viseur, testez avec. Euh, comme on a vu, je suis pas Red euh, comment il s'appelle Euh, j'ai oublié le nom, encore. J'ai encore oublié le nom, j'oublie le en ce moment, je suis un peu, un peu, un peu la tête en l'air. Je me souviens du jeu, mais je me souviens pas du nom. Euh, voilà. Donc, on continue. L'entraînement. Hop. Hop, donc là on est avec le viseur C'est bon euh, J'essaie de me souvenir mais non Je me souviens un peu plus, euh, plus du tout du nom Qu'est-ce que c'était Comment s'appelait ce jeu Je ne sais plus Donc là on vient de tirer à travers une planche Pour montrer qu'on peut, on peut, on peut viser à travers, une, à travers une paroi On prend une grenade On va lancer une grenade sur nos ennemis on va lancer à peu près là au milieu Voilà, histoire de tous les niquer Ah, j'ai pas, pas tout niqué, mais bon, c'est déjà pas mal Allez Eh ben de rien, hein. Il me dit merci pour votre aide, ben bah oui, ben bah. C'est moi le meilleur, hein. comme d'hab Je suis Je sais pas, on a dû former les bleus, donc là on est parti, on va euh, là-bas, ben bah, On nous dit d'aller quoi Allez, allez, on fait un petit sprint 40 30 20, 18. Euh. Je dois rentrer où Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, bah oui, c'est là. D'accord. D'accord, on descend ici. Oh, un sergent. Qu'est-ce qu'il nous voulait Bienvenue dans la Il paraît que le général Shepard veut confier une mission spéciale à notre unité. Il est venu en observation. Bon, maintenant reprenez votre fusil. Bien, reprenez votre arme de poing. Alors, c'est rapide, hein? Prendre votre pistolet est toujours plus rapide que de recharger. Soyez pour les caméras et visez juste. Chez Gorg vous observe. Le meilleur tireur rejoindra l'escadron d'élite. Si ça vous intéresse. Bon, allez-y. Le chrono démarre dès que la première cible apparaît. Allez, donc on est parti sur un terrain d'entraînement. Et on va cycler on va essayer de faire un bon temps. Voilà. Ah, j'ai une, une bonne arme avec un bon petit point là, j'aime bien ça. Jamais pour viser ce petit point, je kiffe. Voilà, voilà. Oh merde! Ah, c'était euh, D'accord, c'est un civil. Donc, 1 sur 11, bon. C'est pas bien, mais il faut que j'évite de tuer les civils, ce sera mieux. Hop. Euh, non. Oui. Oui. <rire> J'y pense, c'est pas tellement évident. Bah, ben, si, ça c'est évident, mais faut, faut, faut, faut se poser deux secondes pour pas tuer le civil. Ah merde, putain! Qu'est-ce que je suis con. Je tue un autre civil. Ah, couteau! Euh, voilà <rire> le temps de réagir qu'il fallait qu'il fallait appuyer au couteau lui lui il est pas joli lui non plus euh, toi t'es mignon hop toi t'es pas beau t'es pas beau t'es pas beau Non, c'est un civil. <rire> Il va me faire avoir, mais non, c'est bon, c'est un civil. Eh, j'en ai loupé un un peu plus, un peu plus haut. Hein. Il me semblait en avoir vu passer un, mais c'est bon, ouais. je sais où je l'ai raté. Mais c'est pas grave, difficulté recommandée, c'est juste pour faire un test. Mais nous, de toute façon, on s'en fout, on va passer en mode recrue. Oui, c'est la difficulté qui n'a pas été recommandée, mais on s'en fout. Je suis pas un dieu du FPS, et j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est pas fait pour. On est là pour s'amuser. Euh. Ouais... Ils veulent que je monte dans un véhicule, allez, ah c'est bon, bon ça se fait tout seul Votre armée est la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Chaque combat est le nôtre, parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La maîtrise des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer, au lieu d'être anéanti. Nous ne pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. On sur les temps couchés, on a dû tomber, j'en sais rien. Et donc là, on est parti. On va essayer de démonter des mecs. Putain, ils sont sur l'autre rive. Euh, on va essayer de reprendre en fait la, la, la ville, en fait, parce que c'est le bordel. Heureusement que j'ai un petit viseur parce que là, j'ai, dire, un petit pointeur au niveau du viseur. Putain, ils sont loin les mecs Pour viser là-bas. Ah, Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y a du sang qui apparaît en fait, du sang. Assez transparent qui apparaît sur, mon... sur l'écran. Une, une drôle de sang, hein. ça, ça ressemble plus au du jus de raisin, mais bon. Voir euh, quoi, quoi, du jus de fruits. Alors, on me tire dessus, mais je sais pas qui c'était. Donc là, j'utilise mon petit lance-grenade, c'est plus, plus rapide. J'essaye de viser avec mon lance-grenade déjà. De si loin, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai touché le bâtiment, c'est pas tellement utile. Ah mais d'accord, mais attendez, les cibles c'est ça là-haut en fait J'essaye de viser Voilà, ah bah ben, voilà tout le, monde, tout le monde est parti en sucette Pratique les lance-grenades quand même, très pratique Euh, port, euh partie fou Allez, euh, je ne sais pas, on a dû changer de, changer de mission Ah oui voilà, le pont, euh, ils sont en train de déployer le pont Regardez à gauche, là-bas. Donc on va pas tarder à pouvoir y aller. Voilà, objectif atteint. Allez On va, on va, on va aller les voir, là-bas. Sur le pont. Et il se passe plus rien ici. Bizarrement, il n'y a plus personne en face. Comme par hasard. Au moment où on a fait le pont, il n'y a plus personne. Alors... Est-ce que, est que je peux y aller à pied on va faire comme ça. Ah non! Est-ce que c'est sérieux? Il serait plus sûr de monter dans le véhicule. C'est sérieux ça? Ils m'ont fait crever comme une merde là en tombant en tombant à travers, euh, à travers 3 cm d'espace. Oh là là. Bon. Et on va essayer de monter dans la voiture. Pas celle-là. Ni celle-là. Je peux pas monter s'il vous plaît? En oh, forêt de merde. Comment je fais moi? Non... Non ça veut pas... Je suis peut-être un petit peu bête... Ah faut peut-être que je suive la flèche sur mon écran peut-être... Vous que hein. j'ai vu... Ouais... Ah c'est mieux effectivement... C'est un, un meilleur siège... Et on monte là-haut... Ah, on, va, on va faire fonctionner le gros canon... Ça ouais, va cool... Allez le gros canon... Non... On se maroute... Non... Peut-être... Peut-être... Allez avancez peut-être... Non... Vroom... <rire> je sais pas, on reste là, j'en aurais un petit peu con Ah, on se fait attaquer Ah ça y est, ça y est on commence à pénétrer Je me disais, je commençais à m'emmerder quand même sur mon camion euh, Donc attendez, je vous laisse la petite entrée dans la ville Là, Je vous laisse quelques minutes, même pas cinq, on... quelques minutes On se retrouve dans quelques minutes Bien reçu Hunter 2 tous les Hunter 2, faites gaffe avec les civils L attaque s'il nous tire dessus Cherchez l'ennemi sur les toits Restez concentré On voit quelque chose Rien du tout C'est mort par ici wow. La fumée est totalement insupportable C'est euh... on, on voit plus rien du tout Donc Je vais, je vais enlever tout ça là à adoucir à la fumée en fait ouais on peut pas l'enlever on peut l'adoucir donc c'est déjà mieux voilà. c'est un peu plus fluide On passe le tunnel Harvey et la rue Elisabeth Bien reçu Hunter de Soyez prudents Gaffe à vous les gars C'est le far west ici Surveillez les ruelles sur le balcon à 12 heures. Sûrement la milice. Ils sont armés Négatif. Ils les observent. C'est tout. Je parie qu'ils nous espionnent. Veut dire qu On dire peut pas les buter. Et nous revoici en pleine action. En pleine action de, de démontage de, de mecs. Hop Voilà. Donc on est quand même descendu notre camion. Et là, on en fait, on est en train d'essayer de, de dégommer les gens. <rire> tout simplement. Objectif voilà, tous les ennemis présents dans l'école. Donc il n'y a plus personne dans l'école. Par contre, il y en a plein en dehors. Et c'est le bordel. Je me fais tirer dessus en plus. Hop ah j'aime ce viseur, je dirais jamais assez j'aime ce viseur Bon faut que je suive mon pote là Ah vous êtes blessé c'est quoi ce connerie J'ai rêvé d'arriver on va peut-être rester dans un coin le temps de se soigner Parce que oui d'un côté on se soigne tout seul On a besoin de récupérer de la vie quelque part Ça se soigne automatiquement Mais bon faut peut-être attendre un petit peu quand même Hop. Ah merde putain J'aime pas recharger en plein milieu un truc allez donc on suit toujours notre collègue qui est là, voilà et on continue d'investir les lieux. Hmm. il y a des mecs un peu partout j'ai la musique de Psy dans la tête horrible, je l'ai pas dit mais c'est horrible, <rire> c'est aussi ça comment vous comment voulez jouer correctement avec une musique comme ça là euh.. <rire> La nouvelle, hein. Pas... Pas, pas, pas, pas. pas l'ancienne, euh... Youp. Hop, comme par hasard des ennemis partout. J'arrive, j'arrive, je, je, je, je regarde mal. Et du coup, je me fais défoncer à mon arrivée. Crève, forêt. Voilà. Ils sont tous morts. Ah non. En c'est plutôt rapide quand même, on, on, meurt, on meurt vachement moins hein, que... que... <rire> c'est peut-être parce que je suis en mode recrue. Enfin, sûrement pour ça quand même. C'est quand même un peu trop facile. Voilà. Juste une petite grenade, vous arrivez, il sera plus voilà. Vous <rire> les démonter en deux coups, voilà. Bon, peut-être pas lui. Les en deux coups, c'est plutôt rapide. Ah putain, j'aime pas recharger quand... Quand c'est pas le bon moment Il faudrait que je prenne le réflexe de recharger moi-même automatiquement avant d'entrer de, dans les pièces Parce que du coup je recharge dans la pièce, au moment où je redécouvre tous les ennemis C'est largement con, alors là mes collègues ils ont disparu, je sais pas où ils sont Les gens Ah ils sont là en fait, ils sont en train de voir, ouais, ok d'accord Je suis en train de faire demi-tour, Ouais, voilà, génial, j'ai fait un petit tour gratuit du propriétaire Je vais pas continuer sans mes collègues, hein. on sait jamais Je suis pas au bon endroit Je crois pas qu'il y ait 50 000 endroits possibles donc bon, euh, j'avais fait une remarque, euh, il y a un moment j'avais fait une remarque sur Call of Duty en disant que, euh, que les graphismes évoluaient pas. Ils évoluent. Je, je, préfère, je préfère prendre le devant avant qu'on fasse des critiques. Hein. Ils évoluent c'est sûr mais mais quand vous regardez par rapport à l'histoire, par rapport à tout, euh, je suis d'accord avec, avec l'avis général. C'est à dire que euh, ouais, ça perd ça de tout, ça perd de son histoire, c'est euh, cette vision qui vient de machine à pognon. Hein. Ça ah va, bah, euh, même moi je pourrais pas défendre ce genre de truc. Euh. Ouais, c'est une machine afrique. Faut s'en rendre compte euh, au rythme où ils sortent les jeux. Faut vous vous rendez compte qu'il y a l'histoire qui change un peu, mais au final, euh, euh, ouais, le, le jeu en lui-même c'est la même chose quoi. Vous changez peut-être un peu les armes, c'est peut-être pas les mêmes armes. Peut-être euh, le mote les moteurs, je sais même pas s'ils changent. Je me suis même pas renseigné là-dessus. Il veut pas crever. Et euh... Non, mais ouais. J'ai un avis plutôt neutre on va dire sur, sur Call of Duty. C'est quand même un bon jeu, parce que c'est un jeu comme un autre. Hein. La communauté en elle-même est à chier, mais. <rire> mais le jeu, bon, voilà, on peut pas le reprocher. C'est beau être des machines Afrique. Ça marche quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit notre sergent là Bah rien, on a fini le. On a rejoint l'équipe. Quoi de l'un de nos ennemis. Parfait pour votre mission d'infiltration. Alors c'est Makarov la récompense Makarov n'est pas la récompense. C'est une putain qui se vend au plus offrant. N'oubliez pas votre nouvelle identité, ça peut vous sauver la vie. Bienvenue dans la 141 e le meilleur groupe de combattants de la planète. C'est un honneur, monsieur. Quand vais-je rencontrer le reste de l'équipe Ils sont en mission pour récupérer un ACS derrière les lignes ennemies. Ils ont dû se mouiller Ils sont sûrement en train de se légeler en ce moment. Nous revoici dans le jeu en, <rire> en période glaciaire on dirait. Il y a de la neige de partout et de la glace surtout et on, on a l'air de spoiler quand même pas mal le fion. Mais on va s'arrêter là, euh, ce sera tout pour Call of Duty Modern Warfare 2. Et on, on se retrouve très bientôt pour la suite.